Pour les membres actifs de la communauté universitaire, les documents de la collection générale se renouvellent automatiquement si ces documents n'ont pas été réservés par une autre personne. Toutefois, pour les usagers externes et pour certains types de documents, il est nécessaire de renouveler manuellement ces documents. Pour ce faire, dans Sofia, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite. Si vous êtes un membre actif de la communauté universitaire, vous devez cliquer sur le premier rectangle, sinon cliquez sur le second rectangle. Entrez vos codes UCO avec le arrobas uco.ca. Cliquez sur Suivant. Entrez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter. Puis cliquez sur Oui. Une fois connecté, votre prénom s'affichera sur le bouton Connexion. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez Mon dossier. Vous aurez la liste de tous vos emprunts. Pour renouveler un livre, cliquez sur la case à cocher à la gauche de l'icône du document. Cliquez ensuite sur le bouton Renouveler emprunt. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous demandant de confirmer le renouvellement. Cliquez sur Renouveler. Nous voyons que l'opération a été effectuée avec succès. Pour se déconnecter, cliquez sur Mon dossier, puis sur Fermer la session.